Salut à tous, c'est Thibaut Rivaux Alan pour un nouveau cours d'informatique. Alors, comment avoir un mot de passe efficace On voit aux actualités que c'est important de plus en plus d'avoir un mot de passe complexe, qu'il y a beaucoup d'histoires de piratage, qu'un hacker peut facilement avoir accès à votre historique pour prendre tous les mots de passe sur Chrome par exemple. Donc, avoir des mots de passe complexes, est de plus en plus important aujourd'hui. Mon astuce, c'est une phrase. C'est-à-dire pas mal d'experts pensent que la, le, la meilleure manière d'allier la complexité avec la mémorisation, c'est d'utiliser une phrase. Par exemple, une phrase comme j'étais euh, une PS2 et, euh, et elle est cool exemple donc j'ai acheté on va, on va mettre j majuscule ai en minuscule après on va mettre donc j'ai acheté une ps2 trop cool donc on peut mettre déjà une virgule entre euh, entre la ps2 et cool ça fait, ça fait déjà un caractère spécial donc, la, donc le 2 ça fait en numéro donc c'est bien par rapport aux lettres euh, et après on peut on peut se dire euh, que c'est important du coup on va rajouter une étoile au début c'est une information qui est importante j'ai acheté une, une ps2 elle est cool donc je mets euh, l'étoile ça fait déjà deux caractères spéciaux dans le mot passe et on peut rajouter à la fin un point d'exclamation voilà ça sera facile à retenir pour euh, voilà c'est une information qui est importante euh, qui vraiment nous plaît qui est euh, qu'on a envie d'acclamer, j'ai acheté une PS2, elle est cool. Voilà, et utiliser donc euh, des mots qui sont comme ça un peu anciens aussi, ça va faire que, la, que les hackers auront encore moins chance de chances de trouver. Que par exemple, si j'avais mis euh, j'ai acheté une PS4, elle est trop cool, ça aurait facilité encore plus la tâche. Parce que via Facebook, via, via les réseaux sociaux, le hacker aurait pu trouver différentes informations et avoir éventuellement ce poste qui dit que vous avez acheté une ps4, une, une, une, voilà par exemple, ça, ça peut être le mot de passe pour, euh, pour facebook par exemple et après pour euh, twitter vous pouvez mettre euh, j'ai acheté euh, une xbox, Voilà, essayer d'avoir une, une base de mots de passe et après modifier quelques mots clés et quelques caractères spéciaux pour que vraiment on n'ait pas besoin d'avoir un outil, enfin on peut toujours avoir un outil comme Dashlane si vraiment on a besoin d'avoir des, des mots de passe compliqués comme euh, fx, z, euh, point d'exclamation, point d'interrogation, de, de euh, dollar, mais euh, c'est pas recommandé dans le sens où vous pouvez oublier le mot de passe, vous pouvez, vous pouvez perdre le fichier, on peut, on peut hacker euh, votre pc et avoir accès à Dashlane ou à un autre, un autre outil de mot de passe, donc c'est vraiment, euh, c'est super efficace de pouvoir se souvenir des mots de passe. Voilà. Donc, voilà, c'était mon astuce, euh, mémoriser une phrase et la faire varier selon, selon les différents sites. Voilà, à très vite